Bonjour, je me présente Yannick Sayer. R. R. R. R. R. Bonjour. Yannick Sey Bienvenue dans cette série dédiée à la NIC en CP pour remédier à la confusion des sons. Dans cette première partie... Comment ne plus confondre les couples de lettres as, sa, is, si, os, so, et enfin us, su dans les syllabes et les mots. Ça, is, si, os, so. Lus, suu, dans le silence. Lus, suu. Commençons par le premier son, ah, a. As, as. Comme par exemple le mot. deuxième son sa sa comme le mot une signe le troisième son r -I -S, s, is comme le mot une liste T -t -t -t -t. Le, le, le cinquième son, os, o -s, os, comme le mot, la figuration. Le, le sixième son, so, s, o, o, c'est comme le mot, des sautir à vie. <rire> le septième son, Bus. Sub. S Bus Su Su Comme le mot Prire Passons à la deuxième partie de ce cours Bus Sub